Bonjour à tous et bienvenue sur mon CV vidéo. Je suis Daniel Borges, j'ai 24 ans et je viens de Paris. Depuis le 23 septembre, je suis une formation à la Belle École pour devenir animateur e-commerce. J'ai commencé à travailler à l'âge de mes 16 ans dans le secteur du bâtiment, notamment dans l'étanchéité qui est ma spécialité, de la maçonnerie et j'ai quelques notions dans l'électricité. Après 8 ans dans, dans ce domaine, j'ai souhaité me réorienter dans un sujet qui me passionne le plus et où je, où je vois un meilleur avenir, le web. Je suis dynamique, engagé et m'adapte très rapidement aux nouveaux environnements. Par ailleurs, je cherche constamment à satisfaire ma curiosité et mon goût d'apprendre en cherchant de mon propre chef de nouvelles connaissances. Je, je termine ma formation le 20 décembre et je cherche déjà un stage dans le domaine du consulting. Si mon profil vous intéresse, cliquez, je vous convaincrai.